Beauvais elle est dirigé par Caroline Cailleux, qui est également la présidente de Ville de France, l'association des anciennement des villes moyennes, qui regroupe donc les, les villes qui ne sont ni rurales ni métropolitaines. C'est vraiment la strate intermédiaire. Et euh, nous essayons également, euh, avec ce partenariat entre euh, Ville Internet et Ville de France, de promouvoir euh, l'Internet citoyen et puis les, les actions numériques dans cette strate de collectivité. Il y a un enjeu assez fort. Euh, C'est une position assez délicate, les villes moyennes, hein, puisqu'on est euh on est des villes déjà importantes. Beauvais, par exemple, c'est la ville préfecture de l'Oise, hein, mais ça n'est que 56 000 habitants. Donc, c'est assez modeste par rapport à d'autres métropoles. Et on est en situation assez délicate, puisqu'on est des structures assez moyennes, avec des équipes numériques parfois assez modestes. Et malgré tout, on a une forte attente de la population, euh, puisque nous avons un territoire urbain malgré tout et euh, les, les... Les villes sont aujourd'hui en concurrence les unes par rapport aux autres en termes d'attractivité, que ce soit à une échelle très locale, voire un peu plus large. Et donc, il y a de grands enjeux de ce côté-là. Et c'est le message qu'on essaie de porter auprès des villes de France, de, de développer avec la coordination de, de Ville Internet des actions numériques pour les populations locales.